Bonjour les amis, alors nous sommes fin août bientôt, fin août 2021 donc comme vous le savez je suis en train de travailler sur ma formation Market Profile. Le problème c'est que bon j'utilise toujours MT4 alors bien sûr sur MT4 en, en CFD c'est pas mal, j'obtiens des résultats assez fantastiques avec euh, le market profile déjà euh, maintenant, mais euh, je cherchais une plateforme, une autre plateforme, euh, parce que ProRealTime pour le market profile, apparemment, ce n'est pas terrible, ce n'est pas génial. Euh, et euh, ce qu'on trouve en francophonie, les gens qui parlent du market profile, ils, vous, ils utilisent Sierra Chart mais Sierra Chart j'ai essayé d'ouvrir un compte démo je peux vous dire c'est une horreur, c'est incroyable j'ai essayé pendant plusieurs jours. Je ne comprends pas comment on peut encore proposer en 2021 une plateforme pareille, euh, c'est un truc, un, un truc de dingue pour euh, connecter les datas à la plateforme, c'est vraiment une horreur totale. Moi je vous déconseille tout à fait ça. Euh, donc euh, j'ai cherché euh, une autre solution. L'avantage c'est que comme je parle euh, je maîtrise l'anglais et l'espagnol aussi j'ai pu chercher euh, sur Youtube donc euh, dans ces langues-là et il y a des, donc euh, j'ai vu plusieurs vidéos où les gens sont vraiment euh, enthousiastes avec la plateforme Tradeovate. Donc là effectivement on a une, une autre configuration déjà pour, pour le site web. Alors c'est une entreprise qui se trouve aux états unis au Delaware euh, et euh, j'ai regardé les vidéos donc vous pouvez chercher également des vidéos sur YouTube, vous en trouverez en espagnol et en anglais. En, donc les gens sont vraiment enthousiastes avec cette, euh, cette plateforme. Alors euh, j'ai testé, aujourd'hui j'ai tenté d'ouvrir un compte démo. Déjà j'avais envoyé un email pour avoir deux trois informations et ils m'ont répondu très rapidement en anglais. Bon je suppose, je n'ai pas demandé mais j'imagine qu'ils n'ont pas euh, un service francophone aux états unis pour répondre mais bon euh, si vous parlez un peu anglais ou bien vous utilisez Google Traduction vous pouvez leur poser des questions. Mais vous pouvez également euh, avoir des informations sur, euh, sur ce site, il vous suffit d'utiliser Google et vous pouvez très bien transformer le site euh, en français, vous aurez des traductions assez valables euh, de ce site en français. En tout cas moi je peux vous dire que j'ai ouvert euh, la plateforme euh, un compte démo ça a été immédiat donc euh, c'est un compte, c'est une plateforme pour trader les futurs mais vous pouvez trader euh, par exemple si vous tradez le DAX comme moi, vous pouvez trader le DAX, le mini DAX et le micro DAX. Bon je n'ai pas encore euh, testé mais vous pouvez configurer donc le l'écran tout à fait comme vous voulez, vous pouvez rajouter des chartes et alors ce qui est fantastique c'est au niveau donc euh, du market profile, vous avez donc cette configuration-là et les volumes juste à côté, euh, c'est instantané donc vous avez les chartes qui se, qui se mettent à une vitesse incroyable. Donc je suis déjà très très enthousiaste pour, pour cela, j'ai pu configurer très rapidement ça, j'ai regardé les vidéos pour savoir comment mettre le market profile sur mon écran mais j'ai trouvé ça très rapidement donc c'est hyper facile. Vous configurez donc votre écran comme vous voulez, vous pouvez, ça c'est donc la version web mais vous pouvez également télécharger une, une version l'installer sur votre mac une version pour l'installer sur windows également euh, sur euh, donc euh, votre smartphone que ce soit iphone ou euh, en, autre android donc je suis déjà très enthousiaste pour ce que je vois ici surtout sur, sur, euh, sur ces chartes ici donc avec les volumes et euh, donc le market profile les lettres comme je vous ai déjà montré dans d'autres dans dans d'autres vidéos que j'utilise donc sur, euh, sur MT4 donc vous voyez ici et euh, donc euh, on peut avoir euh, très rapidement euh, donc les, les charts ici. Donc je ne maîtrise pas encore totalement la plateforme euh, donc ici, je viens d'ouvrir le, le compte donc aujourd'hui mais déjà d'après ce que j'ai vu dans les vidéos des gens qui sont enthousiastes avec cette plateforme donc je pense que ça va être assez génial. Donc euh, voilà ce sont les bonnes nouvelles. Après bien sûr euh, le market profile ben, ça reste compliqué à, à apprendre donc vous savez j'ai ce livre-là mais il est assez indigeste ce livre, il faut le lire plusieurs fois, il faut s'y reprendre vraiment. Euh, c'est assez, assez compliqué comme technique mais c'est une technique qui a un pouvoir assez incroyable. Donc euh, le market profile comme, comme on, on parle de son fondateur donc va vous permettre de savoir où va le marché. Donc si vous savez où va le marché et eh bien vous allez faire euh, des trades assez fantastiques. C'est ce que j'ai fait euh, prudemment ces jours-ci. Donc euh, sur ma plateforme euh, MT4 j'ai déjà eu des, des, des résultats assez, assez fantastiques rien qu'avec euh, avec ces graphiques-là et j'ai les volumes sur un autre graphique. Donc le market profile je pense que ça va être un truc fantastique. J'ai suivi deux formations mais je n'ai pas aimé les formations, euh, j'ai trouvé que ce n'était pas assez complet et pas assez explicite euh, euh, donc mon challenge est de faire beaucoup mieux donc pour vous apporter euh, une formation qui soit vraiment fantastique mais le pouvoir du market profile est assez extraordinaire parce que ça vous donne des informations que vous n'avez avec aucun autre indicateur. Donc ça c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire ce que vous pouvez avoir ici dans ces informations qui pour vous j'imagine ne vous donnent pas encore beaucoup d'indications mais moi ça me parle déjà quand je vois ça et euh, aujourd'hui j'ai fait, fait quelques trades en scalp et j'ai des résultats assez fantastiques ces derniers jours. Donc euh, je teste, je teste mais euh, je peux vous dire que je suis vraiment enthousiaste avec les résultats euh, que j'obtiens avec cette technique. Aujourd'hui le marché est assez calme, il ne bouge pas, pas beaucoup mais euh, je suis sûr qu'il y aura des jours où ça va être assez, assez sportif et on va pouvoir faire des, des scores euh, fabuleux avec cette technique. Voilà donc euh, pour en revenir à ce que je vous disais donc si vous cherchez une plateforme euh, assez performante, testez-vous aussi Tradovate. Donc euh, sur les futurs, vous pouvez ouvrir un compte euh, qui reste valable pendant 14 jours. Après euh, les tarifs, euh, bon ils sont, ils sont me semble-t-il tout à fait intéressants. Donc vous pouvez euh, ne rien payer au départ, et vous payer une commission sur les trades. Ou bien vous avez des commissions réduites en payant euh, 99 donc 99 dollars par mois ou bien vous n'avez pas du tout de commission et vous payez 199 donc 199 dollars par mois. Donc vous avez différentes options euh, mais vous pouvez déjà tester la plateforme gratuitement euh, pendant 14 jours donc c'est déjà pas mal. Et je pense que vous allez être enthousiaste comme moi. Si vous voulez trader euh, les futurs euh, bon ben vous verrez que cette plateforme me semble totalement euh, incroyable. Regardez les vidéos que vous trouvez sur, euh, sur YouTube, pour le moment je n'en ai trouvé aucune en français. J'en ferai probablement des vidéos en français sur cette plateforme si ça se confirme qu'elle est aussi bien que ce que je vois dans les vidéos et ce qui m'apparaît à l'écran donc euh, ça semble assez, assez génial parce que je cherchais vraiment une plateforme pour utiliser donc euh, le market profile et euh, c'est incroyable et ici vous voyez on a toutes les informations, on a le carnet d'ordre également ici donc euh, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez trader à peu près tout ce que vous voulez en, en futur aussi donc ça me semble assez génial vous voyez je suis vraiment très enthousiaste. Je cherchais enfin une plateforme parce que Sierra Chart non, non ce n'est pas possible, je ne peux, peux pas utiliser ça et je ne peux pas vous proposer d'utiliser cette, cette, cette plateforme-là, c'est vraiment une horreur, je n'aime pas du tout. Tandis qu'ici je pense qu'on va avoir un truc assez fantastique pour appliquer euh, donc ce, cette technique et puis euh, si vous voulez trader les CFD, ben, il y aura toujours moyen, je vous expliquerai donc euh, sur MT4, vous recevrez les indicateurs avec euh, ma formation pour utiliser euh, donc euh, MT4, la plateforme euh, et le suivi euh, comme vous avez déjà probablement euh, mes, mes autres formations donc euh, et que je vous conseille MT4 Eh bien il faut pouvoir continuer à utiliser ça mais en dehors de ça si vous voulez passer à un autre niveau, euh, eh bien cette plateforme-ci, TradeoVet, me semble très très intéressante parce que euh, utiliser le Market Profile sur, euh, sur ProRealTime, je ne pense pas qu'on a euh, les mêmes informations que sur cette plateforme-là. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je travaille sur la formation. Vous êtes déjà plusieurs à m'avoir demandé quand elle sortira, je ne peux pas vous dire quand. Je veux faire les choses bien et que vraiment vous ayez euh, une top formation pour, pour gagner beaucoup avec cette technique-là et je peux vous dire que c'est ce qui va arriver parce que euh, les résultats que j'ai moi déjà avec euh, ce que j'ai compris de la méthode euh, c'est assez incroyable. Donc bon, j'ai eu des, des journées euh, on n'a pas eu des, des, des mouvements chaotiques donc euh, on a des journées ce qu'on appelle des journées euh, normales donc vous voyez ici euh, donc euh, ce pas, vous voyez c'est des journées même quand vous, vous, vous démarrez mal une journée eh bien en général quand vous comprenez cette technique vous pouvez vous rattraper euh, parce que vous comprenez ce que va faire le marché euh, dans les minutes ou les heures qui suivent. Donc euh, ben c'est tout à fait génial comme méthode mais pour l'enseigner il faut bien sûr euh, travailler euh, donc euh, vous pouvez acheter le bouquin si vous voulez mais je peux vous dire qu'il est tout à fait indigeste, ce n'est vraiment pas, pas évident de se débrouiller avec ça. Je pense qu'une formation en vidéo vous aidera beaucoup plus que ce bouquin. Euh, maintenant, si vous, si vous l'achetez, que vous vous en sortez, euh, ben tant mieux, hein, tant mieux. Mais euh, il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte une trentaine d'euros. Euh, je crois que c'est le seul bouquin qui existe en français, donc ça a été traduit de ce bouquin en anglais. Euh, donc, euh, le Market Profile. Euh, C'est une traduction euh, mais euh, il faut se le faire dire euh, vraiment ce <rire> n'est pas, pas évident. Donc la formation que je vous proposerai ben, je pense que euh, comme mes autres formations ça va vous aider beaucoup. Euh, bien sûr bon, j'utilise encore les autres indicateurs et ça vous aidera donc euh, d'utiliser également mes autres techniques. Mais en complément de ça bien sûr euh, cette technique de market profile ça apporte un plus vraiment évident et vous verrez ça, vous verrez ça donc euh, très bientôt j'espère euh, mais j'ai encore du boulot, euh, je ne vous le cache pas. Déjà je suis hyper content d'avoir trouvé cette plateforme de trading qui va me permettre de, de travailler. Il faut encore que je la maîtrise bien et je vous enseignerai donc comment l'utiliser mais je pense qu'elle va être top pour le market profile. Voilà j'espère que ce sont de bonnes nouvelles pour vous, que ma vidéo vous plaît euh, donc mettez un pouce vers le haut si c'est le cas. Euh, N'hésitez pas à partager la vidéo aussi et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche si vous voulez être averti. Euh, pour la vidéo suivante. Je ferai peut-être encore d'autres vidéos sur euh, Tradovate maintenant que je vais commencer à, à la maîtriser. Fort probable que j'ouvre un compte euh, réel prochainement également en attendant. Donc je vais d'abord la maîtriser, je vais essayer de regarder toutes les vidéos. Il y a des vidéos qui, sont, qui existent déjà qui ont été faites en anglais donc par Tradovate. Donc euh, bien sûr pour maîtriser une plateforme euh, il, faut, il faut la tester mais vous pouvez vous aussi la tester, vous pouvez trader avec euh, donc des graphiques, euh, des graphiques classiques, euh, mettre toutes sortes euh, d'indicateurs euh, que vous voulez là-dessus, euh, vous pouvez euh, la maîtriser. Je crois même qu'on peut changer euh, le fond, mettre un fond clair, peut-être que je ferai ça, en général je préfère ça, je ne sais pas encore. Donc euh, le carnet d'ordre aussi c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre euh, si vous voulez l'utiliser. Mais déjà avec euh, cette configuration du market profile ça va être top, génial. Voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous êtes en vacances, ben, profitez-en peut-être pour, euh, pour vous inscrire déjà à mes autres formations pour euh, apprendre ça. Et vous serez alors euh, tout à fait prêt pour ma formation au market profile. Et euh, vous verrez, ça va être fantastique. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.